Eh bien, François Baltin, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en, en quelques phrases Alors, Je suis médecin psychiatre euh, et je me consacre essentiellement maintenant à la supervision et à la formation, des formations assez courtes, à l'approche systémique, qui est mon, mon champ de prédilection, mon champ de réflexion et de recherche. Donc vous allez euh, publier un livre consacré à la, à la complexité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus alors le thème de la complexité, un thème qui, qui, qui m'intéresse depuis déjà un sacré bout de temps, euh, il est quasiment synonyme pour moi d'approche systémique. L'approche systémique, c'est peut-être l'aspect plus pragmatique, plus pratique, et l'aspect euh, complexité, c'est plus l'aspect théorique, l'aspect conceptuel. C'est un mot qu'on entend partout, mais qu'on a tellement usé et dont on mésuse, à mon sens, énormément qui il se vide de son sens progressivement. Et les, maintenant, quand je, je remarque qu'on l'utilise juste pour clore une discussion et dire euh, « c'est trop complexe, euh, laissez tomber, euh, euh, laissez ça aux spécialistes ». Or, ça, ça c'est vraiment ce à quoi je m'oppose, je pense que euh, chacune de nos vies est nécessairement complexe, c'est-à-dire euh, étymologiquement euh, tissée de fils contraires, de fils différents euh, Complexus, c'est ça, c'est tissé ensemble, et on est tous à la recherche d'un équilibre existentiel qui doit combiner des choses extrêmement contradictoires. Donc l'essentiel de la pensée complexe, c'est cette recherche d'intégration d'éléments contradictoires. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'éléments contradictoires que qu'on intègre dans la vie quotidienne dans, dans la vie quotidienne, je pense que tout le monde, par exemple, a besoin à la fois de liberté et de sécurité, qui sont des éléments qui souvent euh, sont présentés comme s'opposant. On peut aussi les voir comme se soutenant mutuellement. Euh, S'il n'y a pas de liberté, c'est probablement on ne peut pas être en sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas non plus s'exprimer librement. Donc, quel est le point d'équilibre entre les deux Chacun peut avoir une idée là-dessus, mais il va falloir qu'on trouve ensemble un, un point d'organisation sociale qui permette la satisfaction de ces deux besoins qui sont aussi légitimes l'un que l'autre. Et on a comme ça beaucoup de besoins qu'on euh, qui, qui, qu peut prendre comme contradictoires et qui sont en même temps tout à fait complémentaires et légitimes. Vous faites un distinguo entre complexe et compliqué, ce que vous pourriez développer c'est un distinguo tout à fait important qu'Edgar le... Morin a été, je pense, euh, en tout cas à ma connaissance, le premier à, vraiment à souligner euh, d'une façon très claire et très nette. Euh, le compliqué, c'est de... du ressort de la science, c'est du ressort des spécialistes. Le complexe, euh, c'est du ressort de tout le monde. Le compliqué, ça s'adresse dans un champ particulier, ça essaye de répondre à des questions du « comment euh, », à la question de euh, comment comprendre, comment expliquer, les mécanismes d'eux, dans tous les domaines, que ce soit la physiologie, la physique, euh, l'astronomie, tout ça, c'est des domaines compliqués. Le complexe, c'est le domaine de, de chacun de nous. C'est... Euh, comment j'oriente, comment j'organise ma vie à travers les forces contradictoires dans lesquelles je suis pris et qui, me, qui sont aussi à l'intérieur de moi. Donc il faut vraiment faire la différence entre les deux champs, le champ du compliqué ayant sa légitimité, mais ne devant pas se substituer au champ de la, de la complexité elle-même. vous avez sous-titré votre livre « Une nécessité citoyenne ». C'est-à-dire Tout à fait. Je pense qu'on euh, les... on est dans un monde de plus en plus technique. Jacques Ellul avait déjà insisté là-dessus, euh, au siècle dernier. Et le... ce monde technique nous met face à, à beaucoup de choses, à notre ignorance, au fait qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et du coup, a tendance à nous réduire à une certaine impuissance par rapport à ceux qui sont censés savoir. Or, dans le domaine de la complexité, qui est un domaine de l'existence, chacun de nous a vraiment son mot à dire et doit repérer, euh, défendre ses droits, repérer ce qui euh, constitue une pensée complexe et ce qui n'est pas de l'ordre de la pensée complexe, ce qui est de l'ordre de l'intimidation ou ce qui est de l'ordre de la, la, la privation justement de, de, de, de cette ouverture nécessaire pour penser complexe. Et une dernière question, peut-on développer une pensée complexe seule Alors, on est déjà tout seul, pris dans la complexité de nos propres contradictions, de nos attentes, de nos besoins, de, entre nos projets, nos, nos souvenirs, nos, nos allégeances, nos, nos fidélités et euh, nos, nos désirs divers et variés. On, on est déjà pris dans cette complexité. Mais pour penser complexe, on ne pense jamais tout seul. On pense déjà avec des mots qui nous viennent d'une langue, qui nous viennent d'un monde, qui nous viennent d'une culture. Et euh, on ne peut que s'enrichir de comprendre que Chacun de nous peut apporter son propre point de vue, mais il ne peut apporter que son point de vue. Et chaque point de vue ne peut que s'enrichir du point de vue des autres. Faut-il être à l'écoute de cette altérité qui est toujours une remise en question de notre propre expérience, de notre propre vérité. Donc c'est tout à fait important pour moi de comprendre, de faire comprendre que la complexité, c'est une pensée à plusieurs, c'est une pensée ouverte sur la pensée des autres. Ça n'est pas céder sur la sienne, mais c'est s'ouvrir en même temps à celle des autres. Merci.